Bonjour les amis, alors pourquoi trader les indices boursiers Alors si vous aimez les actions, euh, il vaut beaucoup mieux trader les indices boursiers donc comme le CAC 40 ou le DAX 30, donc le marché allemand. Pourquoi Parce que euh, vous ne risquez pas, euh, comme dans le cas de, du trade d'une action, de vous retrouver euh, dans une position où vous n'avez pas suffisamment d'opérateurs pour racheter votre position ou même pour en acheter donc vous risquez d'avoir un différentiel entre le moment où vous voulez acheter et où votre ordre est réellement exécuté. Donc il vaut mieux trader des indices qui reprennent donc l'ensemble des actions les plus importantes pour la France pour le CAC 40 ou pour l'Allemagne pour le DAX 30 et vous verrez d'ailleurs que ça bouge beaucoup plus que si vous prenez une action individuellement. Donc, euh, c'est très bien de trader les indices, vous pouvez le faire euh, donc, euh, en CFD, euh, vous n'aurez pas des commissions euh, très importantes et vous aurez surtout un marché euh, qui bouge très fort. Donc, euh, c'est bien sûr ce qu'on recherche lorsqu'on fait du trading. Et comme toujours, donc, je vous invite à trader à court terme, donc à prendre rapidement vos bénéfices, à faire du scalping et vous pouvez ainsi multiplier euh, vos gains plutôt que de risquer de voir le marché monter puis redescendre parce que vous n'avez pas pris vos bénéfices. C'est ce que la plupart des traders débutants et puis se rendent compte que, que c'est difficile de trader de cette manière-là. Et avec le temps, parfois, enfin, ils arrivent à comprendre que le scalping, donc trader à très court terme, est la meilleure méthode, puisque vous arrivez à des, des rendements de l'ordre de 90%, ce qui est nettement plus difficile à faire lorsque vous tradez à plus long terme. Donc, Je vous invite à trader plutôt en scalping, si vous n'avez pas encore une bonne méthode de scalping, eh bien, cherchez euh, les personnes qui vous proposent des formations, c'est bien mieux de commencer avec une formation sans, sans payer très cher euh, pour cela, donc cherchez les personnes qui tradent à court terme et vous verrez qu'on arrive à de très bons résultats. Si vous êtes intéressé par mes formations, donc vous avez des liens ici en haut de la vidéo et sous la vidéo. Je propose donc euh, moi aussi une formation au scalping. Vous recevez même deux formations au scalping. Et j'ai également une euh, formation sur l'indicateur Ishimoku qui est un excellent complément à ma méthode de scalping et qui vous permettra encore d'augmenter vos rendements pour arriver à des rendements de 90 à 100% par jour au niveau bien sûr des, des trades gagnants, trades perdants et vous ferez des journées euh, à 100% de trades euh, gagnants. C'est courant lorsque vous faites ça avec une bonne méthode de scalping. Donc, euh, oui, trader les indices, euh, c'est très bien. Le DAX, 40 est, le DAX 30 pardon, est un marché euh, plus, plus rapide euh, que le CAC 40, donc je vous invite à, à tester ça. Et vous pouvez donc euh, trader et faire euh, des gains très rapidement. Plus facilement le matin lorsque c'est l'ouverture des marchés vous verrez que ça va très vite mais il faut bien sûr euh, être très réactif donc vous avez intérêt à apprendre d'abord une bonne méthode. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas et partagez-la pour en faire profiter un maximum de personnes et si vous êtes intéressé par mes vidéos je vais euh, toujours faire des vidéos principalement sur le scalping et euh, je vais commencer à faire des, plus de vidéos sur la plateforme ProRealTime je sais que vous êtes nombreux à aimer ça donc euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un email lorsque je publie euh, chaque fois une nouvelle vidéo A très bientôt, au revoir